Bonjour Aujourd'hui, j'avais envie d'honorer nos transitions, d'honorer ces moments de passage qui sont soit vécus comme étant inconfortables, euh, soit qui ne sont même pas euh, perçus. Et là, avec ce changement de saison, ce passage dans, dans le printemps euh, où l'hiver est encore un peu présent est, est, est vraiment pour moi un appel à, à venir vraiment prendre une attention particulière à ces moments de transition. Ces moments de transition ils peuvent apparaître dans les projets quand on voudrait que ça se développe plus vite. Euh, et qu'en fait on est dans une période de transition. J'ai déjà parlé de, de la roue de médecine et comment les, les quatre directions peuvent euh, nourrir nos projets. Euh, et aujourd'hui, je, je viens grâce à, à Marie-Hélène Hellebaute de Facilio de, de recontacter ces espaces de transition dans la roue, il y a quatre directions, et entre chacune des directions, il y a un point bien précis euh, que elle nomme, euh, grâce à Dan Van Kampenaut, la conception, puis l'adolescence, ah, je ne me souviens plus du troisième, et la, ah oui, la maturité, <rire> et euh, le quatrième passage, c'est la mort. Et dans les projets, cette roue, elle est très très utile parce qu'elle montre quatre, euh, quatre rythmes qui sont nécessaires et que chaque collectif, que chaque projet, que chaque personne vit, que ce soit dans une journée, dans une vie, dans, dans une année, euh, allez voir cette vidéo, elle est... Elle est euh moi, je trouve qu'elle peut apporter beaucoup. Elle est filmée de manière bancale, mais elle peut apporter beaucoup. Et dans ces transitions, j'ai aussi envie d'honorer ces passages que soit on vit mal ou bien qu'on qu ne réalise pas. Euh, par exemple, je ne réalise pas que dans la respiration, j'ai quatre moments. J'ai l'inspiration et puis j'ai cette zone de plein avant d'aller vers l'expiration et puis cette zone de vide. Et donc bah, c'est honorer ces moments pleins, ces moments vides, euh, voilà, que, que, que je n'honore pas toujours. Et puis dans les moments de vie, il euh, y a plein de moments de transition que, que, que j'ai vécu de manière euh, impatiente. Euh, euh, euh, je peux jouer le rôle de victime aussi. Euh, de ne pas aimer euh, euh, ce, ce, ces passages-là. Et donc avec ce changement de saison, j'invite à honorer toutes ces transitions professionnelles, euh, tous ces moments de, de célibat, euh, tous ces, ces moments d'attente, de, de perception fine ou pas. De, de changement à toutes nos transitions à bientôt